Bonjour les amis nous sommes le lundi 4 mai alors on a eu un beau gap ce week-end. Hein. Je ne sais pas si vous avez regardé euh, ce lundi matin sur le Dax mais on a eu vraiment un très beau gap. Alors bien sûr on ne le voit pas en, en bougie Kenashi donc on va se remettre en bougie normale et là on le voit donc vous voyez ici le beau gap qu'on a ici. Il y a eu ce week-end un gap de 300 points donc c'est pas mal et ça veut dire, dire qu'on a, on a arrêté de monter hein, puisque vous voyez là on, a, on avait cassé le nuage alors on pouvait se dire bon ben ça y est c'est reparti on va, on va remonter, remonter jusqu'en haut. Ben non donc réaction sur le haut ici de la bande Bollinger et on réintègre le nuage. Donc, je vais me remettre en bougie et Kenashi. Donc euh, c'est vraiment euh, des belles, euh, un beau mouvement qu'il y a eu. Et maintenant il faut suivre bien sûr le marché. Qu'est-ce qu'il va faire Est-ce que c'est une réaction euh, juste de, de quelques centaines de points ou bien est-ce qu'on va encore redescendre euh, beaucoup plus bas. Bon si on regarde là sur, euh, sur l'unité de temps 1 euh, jour donc on voit un stochastique qui a, euh, est sorti de la zone de, de surachat. Donc euh, bon on arrive ici sur la, la moyenne mobile euh, centrale des bandes de Bollinger donc la moyenne mobile 20. Euh, difficile à dire donc euh, très très difficile de faire des prévisions euh, à long terme. Donc si on se met sur le 1 minute vous voyez le mouvement qu'il y a eu donc ce matin. Euh, ça va un petit peu dans tous les sens, là on essaye de recasser vers le bas le niveau ici que j'avais tracé. Vous voyez ici le mouvement, euh, tout peut se passer, hein. tout peut encore se passer, on peut partir dans un sens comme dans l'autre. Donc, euh, vous voyez que ça confirme bien que le trading à court terme permet beaucoup plus de possibilités qu'à qu long terme. Donc, le scalping sur le Dax, c'est vraiment génial. Euh, là, on, en direct, là, on va voir. On va peut-être assister à la cassure encore ici. On a à 10 449. Vous voyez Est-ce qu'on va casser le plus bas ici Donc, c'est très important d'apprendre à tracer ses supports et ses résistances. Donc là on est sur, une, sur un support qui va peut-être casser ou peut-être pas, on va peut-être avoir une forte réaction. Donc à ce moment-là il faut être assez réactif. Si on veut profiter de mouvements comme ça, il faut être réactif et savoir profiter donc de cela. Pour cela il faut bien sûr bien connaître l'utilisation de quelques indicateurs que vous choisissez et moi je vous conseille de suivre des formations, vous apprendrez à utiliser les indicateurs et apprendrez ainsi à gagner à court terme. Et de temps en temps vous ferez un, tronc, un, un, un trade à long terme mais euh, le principal normalement de vos gains vous les ferez à court terme parce que les, les personnes qui font du long terme comme ça déjà ils n'avaient pas intérêt à se positionner ce week-end, hein. garder une position ouverte le week-end c'est très dangereux. Vous avez vu le gap qu'on a eu sur le, sur le Dax. Donc euh, contentez-vous de, de trader quelques heures tous les jours euh, à court terme et là vous gagnerez donc euh, des sommes bien plus importantes que si vous faites du trading à long terme. Donc une fois que vous apprenez à trader à court terme, vous pouvez par exemple si on a un mouvement comme ça que vous vous positionnez et que le mouvement va beaucoup plus bas, ben vous vous positionnez, vous mettez rapidement votre stop loss à zéro et euh, là vous pouvez laisser courir. Mais vous allez voir que très souvent ça monte ça descend, vous perdez vos gains donc vous avez intérêt à ne garder une position ouverte que sur une partie de votre position ou bien vous ouvrez une seconde position. Donc là on va voir si on, si on casse le niveau ici. Maintenant on peut très bien casser et repartir vers le haut après. Donc on a un stochastique en 1 minute ici qui est survendu. Donc il peut très bien se retourner à un moment donné. Ça peut être très rapide et puis alors on aura peut-être un, un mouvement intéressant comme le premier qu'on a eu ici. Vous voyez le marché qui est venu taper pile sur la ligne là que j'avais tracée. Pourquoi je l'avais tracée Parce que j'avais noté ici euh, ce niveau-là. Donc on le voyait très bien sur le 5 minutes aussi. Donc euh, vous voyez on voit très bien ce niveau-là. Et là donc vous tracez à ce moment-là un support et puis euh, lorsque le marché descend, si vous êtes positionné à ce moment-là, ben vous avez intérêt à prendre votre bénéfice sinon vous allez perdre une grosse partie de votre, de votre bénéfice que vous avez eu dans le, la phase descendante. Donc ça c'est important de, de savoir à un moment donné couper ses positions aussi. Donc là on a une cassure, peut-être que ça va aller plus bas. Mais euh, il, est, il est dangereux donc de se positionner comme ça parce que ça peut réagir très rapidement. Donc l'idéal c'est de, vo de voir un pullback donc qui remonterait jusque-là et puis qui repartirait et à ce moment-là se repositionner sur le, sur le pullback. Mmh. Donc là mmh. on dirait qu'on a une mèche importante, vous voyez corps, euh, un petit corps peut-être qu'on va avoir un pullback et qu'il qui aura une possibilité de, de se repositionner, Là, le marché ira peut-être beaucoup plus bas encore cet après-midi. Mais euh, tout ça vous devez apprendre à maîtriser, à maîtriser le trading à court terme c'est ce qui vous donnera les meilleurs résultats. D'abord vous apprendrez euh, beaucoup plus vite que si vous apprenez une méthode à plus long terme parce que vous allez faire beaucoup plus de trades et puis vous allez cumuler des petits gains. Il ne faut pas vouloir gagner des milliers d'euros sur, sur un trade, ça vous ferez peut-être un jour quand vous serez, euh, serez aguerri, que vous aurez quelques années d'expérience. Mais au départ vous pouvez très bien ouvrir un, un compte de quelques centaines d'euros, gagner quelques centimes ou quelques euros par trade et vous verrez que vous deviendrez un bon trader de cette manière-là mais allez-y petit à petit. Donc sans stress euh, vous ouvrez un avec un capital de quelques centaines d'euros ou 1000 ou 2000 euros ou plus si vous voulez. Mais euh, trader des, des, des petits prenez rapidement vos gains comme je l'explique dans dans mes formations et je vous montre quand quand sortir rapidement comment les indicateurs peuvent vous vous vous indiquer quand vous devez rentrer et quand vous devez sortir une fois que vous avez maîtrisé une méthode comme ça et eh bien c'est que du bonheur c'est que du plaisir donc moi je vous conseille de d'apprendre des méthodes de, de scalping euh, vous allez vraiment quand vous tradez sur un marché comme ça vous avez euh, toutes les 10, toutes les 15 minutes euh, possibilité de faire un bon, bon trade. Euh, je pense que c'est comme ça que vous apprendrez le mieux à devenir un trader professionnel et à, à gagner vraiment de l'argent en bourse. Donc c'est mon conseil à vous de, de tester euh, si vous avez d'autres méthodes plus efficaces mais il y a tellement de traders qui ont essayé euh, des tas de méthodes différentes et qui finalement se sont rendu compte que c'était le scalping qui était le plus rentable. Que je pense qu'il ne faut, faut pas hésiter, il faut commencer par ça et après si vous voulez euh, vous chercherez une méthode pour faire des trades plus longs. Mais euh, la priorité c'est d'apprendre du trading à court terme, du scalping et là vous deviendrez euh, rapidement un, un bon trader efficace. Donc concentrez-vous sur une méthode de, de scalping et euh, vous verrez que ça donne des résultats à très court terme. Voilà j'espère que vous avez aimé ma vidéo, likez-la, partagez-la. Donc si vous, comme je le conseille dans mes formations, euh, si vous voulez vous faire euh, apprendre le trading à court terme, le plus lent ce que je conseille c'est l'euro dollar. C'est un marché bon, qui ne bouge pas trop vite, qui ré... il n'y a pas de vraiment grosse surprise en général sur ce marché. Il y a énormément d'argent qui, qui est investi là-dedans donc ça bouge mais ça ne bouge pas trop vite et après une fois que vous serez ben là vous allez prendre un plaisir immense à trader un, un marché comme, comme le DAX. Voilà j'espère vous retrouver dans une de mes prochaines vidéos. Euh, N'oubliez pas, pas un pouce sous la vidéo et je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait bien sûr. Au revoir.